Si tu avais plus de temps libre et plus d'argent, quel loisir est-ce que tu ferais euh, Donc, si j'avais plus de temps et plus d'argent, euh, j'aimerais voyager, puisque j'adore voyager. J'aimerais beaucoup aller euh, au Brésil, au Canada, euh, au Japon et en Nouvelle-Calédonie. J'aimerais aussi euh, beaucoup... Faire du parachute, même si j'ai le vertige Ça me plairait beaucoup euh, Je pense Que je m'achèterai aussi euh, Des ukulélés Parce que je, je joue du ukulélé Et euh, j'aimerais euh, M'acheter plusieurs ukulélés euh, J'aimerais aussi aller Faire un safari en Afrique euh, Parce que j'aime beaucoup les animaux euh, Oui euh, je pense que j'aimerais aussi aller à Hawaï pour faire du surf.